Salut l'internaute, moi c'est Jemil et sur cette chaîne depuis 2016 déjà, je traite l'actualité politique de diverses manières chaque semaine. Reporteur, journaliste et éditorialiste, en studio comme sur le terrain, je t'emmène avec moi faire face à ce qui se passe dans le monde tout en t'offrant une grille de lecture de celui-ci axée sur la défense de l'intérêt général et des valeurs sociales. Aujourd'hui, une semaine après ma dernière vidéo où nous avons décrypté le passage médiatique d'Olivier Véran sur France 2, je te propose de faire la même chose avec Gérald Darmanin dans la même émission, Les 4 vérités, diffusée hier, 16 décembre 2021 et présentée par Caroline Roux, où tu vas le voir, la vérité se fait rare, surtout quand la bonne moitié de l'émission de l'entretien est consacrée à célébrer Emmanuel Macron. Mais avant de débuter, pensez bien à vous abonner sur YouTube, à activer la cloche des notifications et si vous le souhaitez, à soutenir ma production indépendante des 1€ sur jemil.fr soutenir. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, go Bonjour Gérald Edermanin. Bonjour. Moi, je vais faire suite à la question que vous posez Thomas Soto, vous avez vu un président ou un candidat J'ai vu un président et je souhaite que ce soit aussi un candidat. Bon, une poignée de secondes et le ton est déjà donné, il fait le malin en répondant à côté de la question. Que vous l'ayez regardé ou non, la veille de cette interview, le 15 décembre, avant-hier, Emmanuel Macron donnait un entretien inédit à TF1 et LCI, qui a fait beaucoup parler de lui tant sur sa forme que sur le fond intitulé « Où va la France ?». L'émission, d'ailleurs enregistrée et montée quelques jours avant sa diffusion, et que ça n'ait pas été diffusé en direct n'est pas un détail. Euh, L'émission parlait du coup, du, en réalité, euh, de, surtout d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, l'homme. Hein. Le tout sans aucune contradiction de la part des deux pseudo-journalistes euh, présents face à lui à ce moment-là, qui étaient d'une complaisance absolument rare, même si c'est de moins en moins rare. Hein. Honnêtement, c'était à gerber. Caroline Roux, ici, la journaliste de France 2 face à Gérald Darmalin, n'est pas non plus ce qu'on pourrait donner comme exemple du journalisme. Non, sans doute pleine de conflits d'intérêts. Vous savez peut-être qui est son mari, d'ailleurs. Il s'appelle Laurent Soli. Il est l'actuel patron de Facebook France, mais a surtout été directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy pendant plusieurs années, jusqu'à ce que ce dernier soit élu président de la République en 2007. Là, plutôt que de le suivre comme prévu à l'Elysée, Laurent Soli entre à TF1, pour mieux servir la droite au pouvoir, quoi de mieux que d'aller travailler son image dans les contre-pouvoirs médiatiques. Malin. Il restera directeur de la direction générale du groupe TF1 de 2007 à 2013, année où Facebook France, alors perquisitionné par les services fiscaux français, cherche un nouveau directeur pour calmer l'administration. Ce sera Laurent Soli. Hein. L'année d'après, en 2014, Gérald Darmanin devient porte-parole d'un certain Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de l'UMP, qui est devenu LR ensuite. Quant à Laurent Soli et Caroline Roux, ils ont deux enfants et sont en couple depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Voilà quelques éléments qui, j'en suis sûr, mettront un peu de sel dans votre appréciation de cette vidéo. D'ailleurs, un conseil, gardez toujours à l'esprit de chercher à savoir qui est qui, qui fait quoi et avec qui. Tout ce petit monde se connaît bien et ont des intérêts parfois communs. On continue. n'y avait pas d'éléments hier soir. Ça peut durer longtemps, cette, cette, certains peuvent parler d'hypocrisie. Cette façon à de chaque... laisser planer le doute sur ses intentions non, mais... en réalité. À chaque élection présidentielle, euh, je commence à avoir quelques campagnes ouais. présidentielles. À chaque élection présidentielle, c'est toujours la même chose. Voilà, ceux qui sont candidats euh, souhaitent absolument connaître ce que fera le président sortant. Et si jamais le président sortant était euh, très tôt candidat, on dit mais ne s'occupe pas du pays, il s'occupe de sa campagne. Bon, là, il n'a a pas tort. Il n'a pas tort. Hein, sur ce point, quoi qu'il fasse, il serait critiqué. Sur ce point, hein, j'insiste. Car le problème de fond ici n'est pas... Euh, tant Macron, mais plutôt l'organisation même de notre système présidentiel qui tend vers l'hyper-présidentialité, hein, presque monarchique. C'est ça le problème, hein ainsi que toutes celles et ceux qui euh, ne le remettent pas en question. On a vu un président de la République, euh, je crois, euh, humble, déterminé, qui a, euh, a fait un bilan également de son action. Oh mais stop Quoi Quoi Mais qui a vu un président humble non mais regardez-moi juste cet arrêt sur image là, cette arrogance dans le regard, cette suffisance que tout le monde souligne, que tout le monde connaît, même jusque dans ses propres rangs et jusqu'à l'étranger, partout, depuis des années on le dit. Et puis ça, inscrire son blaze en plus gros que le thème de l'émission qui contient le nom du pays, c'est quand même sacrément mégalo. Emmanuel Macron est donc plus important que tout le reste, hein, que le, la France et que sa direction historique apparemment. Hein. C'est quand même pas rien hein, comme message envoyé. Et on a là un ministre. Un ministre important, puisqu'il s'agit du premier flic de France quand même, qui passe la brosse à reluire face à une journaliste qui passe les plats, ou presque. Ah, ça va être long et douloureux. ...également de son action, qui a tracé des perspectives pour l'avenir, des choses très fortes sur la réforme des retraites, par exemple, qui a été dit sur le Covid, bien ça, évidemment. Ça, c'est un programme de candidat sur la réforme des retraites. Je pense que tout le monde devra faire la réforme des retraites. Bah non, non, pas tout le monde, non, justement. Et puis, il répond encore à côté. Hein. Euh, la réflexion qu'elle lui fait est très juste. Elle vient insister sur sa première question. Est-ce que Macron euh, n'est-il pas déjà candidat en campagne Et donc... Bah, que ça serait un peu gênant, puisqu'ils utiliseraient les moyens de la République pour le faire, donc pas en légalité et pas en égalité vis-à-vis -vis de ses concurrents. Mais Darmanin répond à côté en rebondissant sur la réforme des retraites, donc un élément qu'il a lui-même apporté, hein. Réforme qu'il faudra faire, selon lui. Euh, non, non, il ne faudra pas en faire, non. Le président de la République a juste expliqué euh, ce qu'il fallait faire, selon lui. J'y avais beaucoup travaillé lorsque j'étais ministre des comptes publics mais également euh, quel était euh, sans doute l'objet principal de notre travail collectif, c'est de travailler plus longtemps, que l'on doit plus travailler. Mm. Bon, C'est une des données du problème, au moins mm. il est honnête. Là franchement c'est trop, <rire> c'est déjà trop, on a une minute sept et ça genre, pas déjà plus. Franchement ce format ça va me tuer à force, hein. je vous le dis tout de suite. Hein. Vous, vous vous souvenez de ce qu'il sans doute euh, avait dit de Macron en janvier 2017 non, je vais vous le rappeler, comme ça, hein, dans une tribune publiée dans l'Opinion, en janvier, fin janvier 2017, Darmanin dénonçait, je cite, « le bobo populisme de Monsieur Macron ». Il voyait en lui, je cite toujours, « le pur produit du système, beau quartier, belles études, belles fortunes, belles, belles relations », et prédisait que, je cite toujours, « loin d'être le remède d'un pays malade, il sera au contraire son poison définitif ». Quelques semaines plus tard, Macron le fait intégrer son gouvernement et pouf, GG comme par magie est alors devenu sage comme une image, hein, c'est fou comme le pouvoir change les gens. Si Mais quel était l'objet de cette émission S'il avait été candidat absolument, je pense ouais. qu'il n'aurait pas pris ce genre de propositions qui sont pas très populaires, avouez-le. Oui, ça veut dire qu'il abandonnera cette proposition sur la réforme de retraite quand il sera candidat <rire> Ah, elle, est, elle, est un peu pli, elle est un peu plus piquante que face à Véran et la semaine dernière quand même. Hein. Faut le souligner, on ne va pas non plus gâcher le plaisir vu qu'il est si rare. Hein. D'ailleurs, la vidéo face à Véran que tu peux revoir en cliquant sur le « i » là. Euh, dans la vidéo, juste ici, ou alors on retrouve le lien dans la barre de description. Aujourd'hui, le président de la République, il prend des décisions qui ne sont pas populaires, et il n'est pas dans une posture de candidat. Lorsqu'il dit euh, on va fermer les discothèques, c'est pas très populaire. Lorsqu'il impose de porter le masque aux enfants euh, dans les écoles, c'est pas très populaire. Lorsqu'on contrôle davantage les chômeurs, c'est pas très populaire. Lorsqu'on dit qu'il faut travailler plus longtemps, c'est pas très populaire. Il est en responsabilité. Gérald Darmanin, champion du monde en langue de bois. C'est très énervant, bien qu'il ne soit de loin pas le seul à exceller dans ce sport, hein, faut le dire tout de suite. Néanmoins, néanmoins, arrêtons-nous un instant sur le principe là qui tend euh, à normaliser. Il faudrait donc promettre des choses populaires pour se faire élire. Puis, une fois en fonction, il serait normal de réformer contre l'avis du peuple hein, que, car, car, euh, de, de faire des choses impopulaires, hein, hein, populaires, car ce serait euh, responsable. Mais responsable euh, envers qui ça, il se garde comme par hasard bien de nous le dire, et la journaliste de demander précision, car autant elle que lui savent pertinemment que ces réformes impopulaires, comme ils disent là, sont en fait judicieuses pour la classe dominante à laquelle tous deux font partie. Sauver un système qui exploite et qui domine les classes sociales inférieures, à leur profit, c'est évidemment être responsable, selon eux. Car ça consiste à casser les retraites publiques pour les faire fructifier dans le privé, réduire la protection sociale, baisser les droits des travailleurs et nos salaires sans toucher aux fortunes de ceux et de celles qui s'engraissent sur notre dos et à toute la petite galaxie de riches assistés qui gravitent autour d'eux. Qui de nous viendrait approuver cela Personne, naturellement. Et on devrait trouver ça normal, responsable. Et l'élection présidentielle, c'est dans quatre mois. Oui, c'est ça. C'est encore, encore très long. Voilà. Oh. Moi, je me rappelle du président Sarkozy, pour qui ouais. j'ai beaucoup d'estime, qui avait fait euh, le même genre. <rire> ah, le type, quand même, un ministre de l'Intérieur, donc chef de la police, hein, c'est quand même pas rien, qui passe son temps à vociférer contre la racaille et les délinquants, a beaucoup d'estime pour un type qui est le premier ex-président de la république à avoir été condamné à de la prison ferme par deux fois, notamment pour corruption et trafic d'influence, non mais... Et comme ça, il a de l'estime pour un délinquant multirécidiviste, <rire> au calme, devant une journaliste qui ne moufte pas, non mais donnez-moi sa place Pour qui j'ai hein beaucoup d'estime, qui avait fait le même genre d'émission euh, le fin janvier, voilà, à peu près à la même date de la présidentielle, donc bon... Je qu'il faut rester... Euh, Donc ça peut durer, c'était la question, ça peut durer, y compris jusqu'au mois de février, c'est ce que vous nous dites euh, ce matin. Euh, le oh. titre de l'émission, c'était Où va la France On a eu l'impression que c'était surtout, qui est Emmanuel Macron Quel était l'objet euh, de cette émission Est-ce que vous pensez que les gens qui vous regardent ce matin connaissent un peu mieux Emmanuel Macron après ces deux heures d'émission Non mais c'est quoi cette question Et puis, rendez-vous compte d'une chose, rendez-vous compte... À quoi nous en sommes ré désormais réduits Nous avons un président de la République qui ne répond tellement plus aux questions des journalistes qui pourraient un temps soit peu le bousculer que ce sont ses ministres qui doivent faire son service après-vente. Mais c'est quoi ce délire Les ficelles sont si grosses Sérieusement, quelle est notre crédibilité à dénoncer des chefs d'État mégalos, malmenant les principes de base de la démocratie, quand on a nous-mêmes un président qui coche toutes ces cases Connaissent un peu mieux Emmanuel Macron après ces deux heures d'émission Alors, moi, je ne suis ni journaliste à TF1, ni le président de la République. Donc, j'ai coffé. Non, comme mais vous êtes un téléspectateur J'ai fait, fait comme tous les Français, j'ai regardé la télévision. Voilà, enfin comme beaucoup de Français, je regarde la télévision. Il fait bien quand même de préciser, hein, car on est loin d'avoir eu tous les Français devant la télévision. Ben, les audiences de TF1, euh, recevant Macron, du coup, euh, avant-hier, plafonnaient à 3,8 millions de téléspectateurs, soit moins que l'épisode de Colanta la veille. Mais 3,8 millions de personnes de trop quand même. Moi j'ai revu le président de la République tel que je le connais. Euh, humain, euh, humble, reconnaissant aussi ses erreurs, expliquant parfois pourquoi il a pris telle ou telle décision. Mais... Pff, pousse, pousse, pousse, pousse. Elle ne dit rien la dame, là, elle dit, c'est pas croyable. Darmanin parle de Macron comme étant humble, humain et reconnaissant ses erreurs, non mais je suis certain que votre sang à tous là a fait comme moi un seul tour, non mais c'est pas possible. Et Caroline Roux qui dit rien, qui est muette. Oh, mais secouer là, on parle quand même bien là du type qui a fait éborgner des dizaines d'opposants politiques dans les rues de France, qui, a, qui avant ça euh, a trahi le pays maintes fois, par exemple en vendant euh, Alstom aux USA, qui se réjouit euh, de la vente d'armes françaises, euh, de guerre à des pays criminels qui défend un système économique qui esclavagise les trois quarts de l'humanité pour notre confort d'occidentaux, qui pousse au suicide les plus consciencieux des flics, mais surtout les agriculteurs, des profs, des soignants, des retraités, des étudiants, des cheminots. On parle bien de ce type, qui en plus de tout ça, nous insulte à la télé régulièrement, nous paternalise et nous chauffe, <rire> planqué derrière ses CRS, de venir le chercher si on a un problème. C'est bien lui c'est ça Être humble, humain et reconnaître ses erreurs oh Ça y est, je suis énervé. Vous savez, quand vous êtes en responsabilité politique, et surtout lorsque vous avez cette éminente responsabilité, je ne suis pas sûr que ce soit automatique de se représenter, en tout cas de façon automatique de dire absolument, je vais à la prochaine élection. C'est aussi dur la politique. C'est dur parce qu'on doit prendre des décisions difficiles, c'est dur parce qu'on est attaqué personnellement, c'est dur parce qu'on est tout le temps regardé. Quoi c'est dur parce qu'on est tout le temps regardé. Alors oui, oui, la célébrité, c'est vrai, c'est documenté et souvent difficile à vivre. Mais là, qui a obligé Emmanuel Macron d'exercer son mandat de président sous le feu constant des projecteurs façon vedette de télé-réalité Personne, personne, c'est pas dans le contrat, tu vois. Hein On va pas le plaindre du coup non plus. Et si c'est dur, si c'est si dur, eh ben qu'il soit humble et discret. Hein et voilà. Ah Désolé, j'avais oublié qu'il l'était déjà. C'est dur parce que, effectivement, le pays, la France, a besoin de réformes et parfois, il y a beaucoup de contestations dans notre pays. Traduction. Oh, la démocratie, c'est relou, tous ces gens qui veulent participer, à qui donnent leur avis. Non, mais c'est chiant. C'est très chiant. Mais heureusement qu'on a Gérald Darmanin hein, qui s'occupe de cette contestation en envoyant toujours plus de forces de police pour leur casser les dents. Et ça fonctionne, de feu de dieu, puisque chaque année, ils augmentent la force des forces de police pour casser plus de dents. Et donc, hâte de connaître la fin de l'histoire. Le, le monde est dangereux et moi je ne trouve pas ça automatique que de se représenter. Le président de la République a eu raison de dire, notamment à la fin de l'émission, que tout ça n'est pas si automatique. Et il faut croire, quels que soient les hommes ou les femmes politiques, de se dire qu'ils ne cherchent pas absolument le nouveau mandat. En tout cas, pas pour, pas pour simplement se représenter. Ça n'était pas une entrée en campagne. Mais la politique, vous savez, enfin, moi j'ai tendance à penser qu'une bonne campagne, c'est celle qu'on recommence dès le lendemain en étant présent auprès des gens et en faisant des choses pour les gens. Hein, on se fait déjà chier. Trois minutes, là. Trois minutes 15 On se fait déjà chier. Il se passe rien, en fait. Il se passe rien. Mais il y a quand même des trucs à débunker. Hein. Là, euh, là, il dit d'aller faire des choses pour les gens. Mais ils font quoi hein Ils font rien. Ils font, ils font rien, manifestement, pour les gens. Enfin, ça dépend qui, en même temps, de qui. Il parle, il ne dit jamais. Hein. <rire> mais gardez bien en tête quand même une chose. C'est que, pour l'élection présidentielle, et c'est vrai aussi pour toutes les autres élections, en général, mais pour celle-ci, il suffit de parler à 20% du corps électoral pas des Français, du corps électoral, donc 10 millions de personnes sur un pays qui en totalise plus de 67 millions pour se retrouver au second tour, idéalement face à l'extrême droite et gagner par défaut. Laissant évidemment là un goût amer dans la bouche de l'écrasante majorité des électeurs et du pays qui ressent à raison la sensation d'avoir été arnaqué, forcé, trompé. Qu'est-ce qui est démocratique là-dedans Rien Comment alors ne pas ensuite gouverner par la terreur en mettant des flics partout tout le temps pour asseoir et protéger un pouvoir de fait illégitime Et que vous le viviez dans votre chair ou non, vous savez, vous voyez comme moi, comme tous, que ce système est profondément injuste et est voué à s'effondrer ou, c'est le plus probable, à tendre vers un système Toujours plus sécuritaire, ultra sécuritaire et policier, hyper présidentiel, où le pouvoir se verticalise à l'extrême et où la démocratie n'est plus qu'un mot creux. Qu Qu'est-ce que disent des Français de, que je rencontre Ils se le la République, qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime pas, il a fait le job. Il nous a protégés de la crise. Le chômage est au plus bas. Il a sauvé l'entreprise, le restaurateur près de chez moi. Il a permis aux gens de se faire vacciner. On est aujourd'hui un des pays qui avons le mieux résisté à la crise économique et sanitaire. Pff. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, je vous entends déjà, je vous entends hurler en fait d'ici. <rire> je suis avec vous franchement. Hein. Qui sont donc ces Français dont parle ici Gérald Darmanin On se demande, moi je ai jamais croisé, hein. très très, ai... très peu, très peu. Je pense que ben, ils sont tous avec lui, puis c'est tout, voilà. Non mais vous en connaissez beaucoup, vous, qui se disent satisfait de l'action d'Emmanuel Macron sur la gestion de la crise sanitaire Sur le chômage qui est au plus bas <rire> Il y a 6 millions de chômeurs en France, 6 millions pour une poignée d'offres d'emploi disponibles, et encore, et pire que tout, nous comptons un record. La barre des 10 millions de pauvres a été pulvérisée sous Emmanuel Macron. Tout cela est documenté et dénoncé par des ONG reconnues pour leur sérieux, et palpable aussi dans le réel quand on voit la queue, les queues interminables de jeunes et de moins jeunes euh, qui font euh, euh, des heures et des heures d'attente devant les antennes des Restos du cœur partout en France. Mais ce qu'affirme ici... Le ministre Darmanin est profondément honteux, dégoûtant. Et la passivité de Caroline Roux, tout autant. Le président de la République, en faisant ça, il n'est pas en campagne. Il fait son travail de président de la République. Après, ce sera stop ou encore s'il décide de son président. rassurez vous croisez quand même des gens qui vous disent qu'il n'a pas totalement fait le job sur certains sujets. Vous ne croisez pas que des gens qui vous disent que le bilan est bon si. Non, je ne, pense, je ne croise pas que ces gens. Vous savez que je suis élu local et dans oui, une justement. période difficile. Mais ce que je constate, c'est qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas le président de la République. Bon. Je ne connais pas beaucoup de Français qui nous écoutent et qui disent qu'il n'a pas bien géré la crise Covid. C'est insupportable. Hein C'est insupportable. Non, je ne crois pas que des gens qui l'aiment, mais quand même, je dois dire que je crois que des gens qui l'aiment. Il a sauvé l'économie française. Il a sauvé des millions d'emplois. On l'a vu marcher sur l'eau et transformer l'eau en vin. Il a permis, me semble-t-il, par des décisions sanitaires difficiles, en même temps, de protéger les Français et par ailleurs, euh, de faire que nos enfants retourne à l'école le plus rapidement possible. Je crois que la gestion de la crise a été saluée unanimement, et il faut savoir reconnaître que le président de la République, heureusement que c'était lui qui était à la barre. Il est parfait. C'est la perfection incarnée, Macron. Il est même unanimement reconnu comme l'incarnation de la perfection et de l'humilité. Hein, Croyez-en l'homme qui lui vomissait dessus juste avant d'être son ministre de l'Intérieur. Et regardez-moi ce regard. Ce regard bienveillant, ce regard protecteur des fragiles et des miséreux. Qu'il soit béni des dieux. Ah, excusez-moi, on est en train de me préciser à que qu'il est officiellement devenu dieu à la place des dieux. Est-ce qu'il a réussi, selon vous, à décrocher l'étiquette président des riches ou président arrogant Ce silence Avec cette émission, c'était oui, le but. Mais euh, En tout cas, il a, il, a, il a fait des choses qui ne sont pas faciles à faire pour euh, quelqu'un de public, pour quelqu'un en général, c'est de reconnaître des erreurs. Mm. Il s'est des excuses. Il n'a pas présenté d'excuses Si, il a dit « si j'ai blessé des gens, alors je le regrette », ça s'appelle ouais. des excuses. Voilà. Mmh. Euh, et ce n'est pas facile de reconnaître ses erreurs. Je ne sais pas si mmh. beaucoup de gens reconnaissent ses erreurs euh, devant des millions de Français. Voilà, il l'a fait. Et je sais que c'est un président de la République qui est très attentif au sort de chacune et de chacun. Alors, juste sur… sur puisqu'on a beaucoup parlé du président hier soir. On... Hop, hop, hop, hop, hop. Euh, Cette réponse est-elle satisfaisante, Caro non mais je demande, je demande, parce que la question quand même était Macron a-t-il réussi à se défaire de son étiquette euh, président des riches ou président arrogant et, et Darmanin rabâche qu'il est difficile d'être quelqu'un d'exposé, de connu, euh, avant de rempiler sur le fait que Macron est honnête, humble, parfait, blablabla, pour finir en feu d'artifice en disant qu'il est très attentif à la situation de chacun, au sort de chacun. Non mais j'ai rarement vu une gorge profonde aussi bien exécutée. Non mais, mais c'est périlleux, il pourrait se blesser Une dernière question, il dit, euh, j'ai changé, j'ai appris, j'ai compris pas mal de choses, j'aime peut-être mieux les Français aujourd'hui, et en même temps il dit, je suis le même, je suis toujours l'homme des révolutions, euh, euh, l'homme de la transgression, euh, ah, donc il est différent ou il est le même Mais ça c'est à vous et aux Français de le dire. Mais si qu'est-ce il... que vous comprenez vous Moi je, je comprends que c'est un homme, euh, comme tout homme et toute femme politique, qui a, à, à l'épreuve de l'expérience politique, ça a été mon cas très modestement, mais c'est le cas de beaucoup de gens, change bien évidemment, comprend mieux euh, les difficultés de la vie, euh, comprend mieux les difficultés du pouvoir, comprend mieux le fait que il y a ceux qui parlent et la campagne électorale est là pour ceux qui oui. parlent. Et puis faire, c'est très différent, c'est très difficile et on apprend beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est toujours évi évidemment le président jeune, dynamique, très dynamique, que chacun de ses ministres a sans doute du mal à suivre et qui veut transformer le pays. Et il l'a fait. Le statut de SNCF, le prélèvement à la source, la réforme du code du travail, la suppression de l'impôt sur le capital, la suppression de la taxe d'habitation, la baisse d'impôt oui. sur le revenu. On ne peut pas dire que ce quinquennat est un quinquennat pour rien, c'est un des Parce... quinquennats le plus réformateurs, alors... malgré les gilets jaunes et malgré la crise du Covid. Pff, alors oui, alors oui, oui des tonnes d'actions hein, antidémocratiques et totalement opposées aux, aux volontés, aux aspirations du peuple. <rire> voilà. Car on va faire simple, hein. qui désirait détruire le service public du train qui souhaitait le prélèvement des impôts à la source La case du code du travail, hein, qui a fragilisé les employés et renforcé euh, ben, le pouvoir des grands patrons. Hein. Qui voulait la suppression de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, qui a fait perdre des milliards d'argent public à l'État et donc enrichi les très riches tout en fragilisant la, les services publics Qui souhaitait la suppression de la taxe d'habitation, qui là aussi a fait perdre des sommes colossales aux municipalités et donc a réduit leur capacité à investir dans les services et les infrastructures publiques du quotidien, etc. Personne n'a signé pour ça. Oui, ce quinquennat n'a pas été un quinquennat pour rien, ça c'est sûr. Il a été peut-être celui le plus destructeur sur tous les terrains, que ce soit celui de la démocratie, de la justice, du social et du travail. Le candidat ni de gauche ni de droite de 2017 s'est vite, vite révélé être euh, le président ni de gauche ni de gauche. Il a parlé du bilan, euh, vos anciens camarades de droite ciblent en particulier le bilan sur les questions de sécurité euh, dans ce début de campagne. Valérie Pécresse souhaite une troisième force obligatoire et armée dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Elle dit qu'il faut casser des ghettos, donc il faut cette force-là en plus de la police et de l'armée. Est-ce euh, que c'est une proposition qui vous semble aller dans le bon sens Qu'en pensez-vous ah, ça va être délicat hein, pour lui de taper sur la candidate de sa famille politique naturelle. Lui qui vient des LR, ex-UMP, bastion de son cher Nicolas Sarkozy, qui soutient plutôt Pécresse, sans s'attaquer hein, à Macron non plus. Normal, hein, puisque c'est du pareil au même. Écoutons pour voir. D'abord, euh, un très récent sondage évoquait que le président de la République était le mieux placé pour protéger les Français. 40% des Français lui font confiance pour les protéger en termes de sécurité. C'est incroyable à, à l'instar de, de Zemmour euh, qui ramène tout à, à l'immigration, l'immigration, l'immigration, là, c'est peu importe la question, c'est Macron est merveilleux. C'est incroyable. Je, je, je crois que là, on a assez bien compris hein, le truc. C'est bon, stop, next. Hein. Mais là, mais de là à se réjouir d'un 40%, donc, écartant les écrasants 60% qui pensent que Macron n'est pas à la hauteur en termes de sécurité, là, pour le coup, mais ça relève de, de, de, de, de l'amour aveugle à ce stade, en fait, d'une... De, de, il est malade. Il a créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes, et je veux rappeler que le travail de sécurité, c'est avant tout le travail de l'État. C'est intéressant parce qu'il dit là très rapidement au début il, que Macron a créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Mais il le dit rapidement, hein, encore une fois, hein, car il sait qu'il vient, lui, Gérald Darmiana, du camp Sarkozy, qui, président de la République, en avait supprimé à peu près autant, 10 000. Donc il n'y a pas là... Progression, mais rééquilibrage. Le type est content de rééquilibre, de, de, de corriger ce qu'il a lui causé. Par... Waouh Ah là, ben c'est Inception. Moi, j'ai été maire, bien sûr que j'avais une police municipale, elle était armée. Mais le travail contre la délinquance, c'est le travail de l'État. Et de ce point de vue, je vois qu'il y a beaucoup de changements idéologiques. Quand j'ai présenté la loi Sécurité Globale, qui prévoyait notamment de renforcer un peu les pouvoirs de la police municipale... Un peu <rire> Ah oh, la blague, le type, il, est, il ose, il ose tellement, c'est pas croyable quoi. Je vous invite à aller visionner deux de mes vidéos sur justement le sujet de la loi sécurité globale. La première qui décortique les articles de la loi en première lecture, et la seconde qui vous emmène sur le terrain lors de la première manifestation importante contre cette loi, où euh, au pied de l'Assemblée Nationale, à Paris, euh, protestaient nombre de journalistes. Vous retrouverez les liens de ces deux vidéos dans le i ici, mais aussi en description de cette vidéo. Beaucoup d'élus de droite et beaucoup d'élus des Républicains, notamment le président François Barron, le président de l'AMF, disaient « Oh là là, surtout pas renforcer trop les pouvoirs de la police municipale, c'est le travail de l'État. » Et il avait raison. Donc Darmanin là avoue qu'il avait tort. <rire> mais le sketch Que les polices municipales aient un rôle, évidemment, on en est tous conscients, mais c'est avant tout des policiers et des gendarmes. Ce qui me fait un peu peur dans la proposition qui a été faite, c'est que Mme Pécresse et les LR proposent désormais une suppression de 200 000 postes de fonctionnaires, donc des policiers mmh. en moins, donc des gendarmes C'est pas ce qu'elle dit. Hein. – Elle a proposé 200 000 postes de fonctionnaires oui, en moins. – elle dit on en mettra elle... dans la police, justice a... et à l'école. – Donc elle en mettra partout et on se demande comment elle fait 200 000 en moins, puisque les plus gros bataillons de fonctionnaires, c'est l'armée, c'est la police, c'est la justice et c'est l'école. Voilà, c'est comme ça. Donc elle va supprimer des postes de policiers et de gendarmes. Bon, c'était un choix qu'avait déjà fait mmh. la droite d'ailleurs, vous le savez bien. Mmh. Mais d'où vient-il, lui, Darmanin De quelle famille politique, de quel parti est-il issu De la droite. Hein il était aux manettes quand la dite droite avait vendu l'idée de réduire le nombre de fonctionnaires. Et quand elle l'a fait, il est aujourd'hui aux manettes dans un gouvernement d'un président qui a fait campagne avec la promesse de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Et pire, puisque avant ça, en 2017, avant de rejoindre Macron, il faisait campagne contre lui pour François Fillon, qui lui souhaitait en supprimer 500 000 des fonctionnaires. Et aujourd'hui, il passe tranquillement la brosse à reluire à Macron, qui a renoncé d'ailleurs au passage à sa promesse de campagne, tout en critiquant la droite à laquelle, naturellement, il appartient et qu'il... Et... C'est puant, en fait. C'est pu... hors concours, là, le... il C'est... il n'y ah, a plus de règles. C'était un choix qui avait déjà fait mmh. la droite, d'ailleurs, vous le savez bien. Mmh. Et elle dit maintenant, c'est au maire d'embaucher plus, finalement, de, de, de, paie, de remplacer ce que nous allons supprimer des policiers et des gendarmes. On pense pas que c'est une très bonne proposition. Nous, on pense qu'il faut continuer à faire ce que nous faisons. C'est-à-dire trahir, mentir, tricher sans aucune honte d'hésitation de, de, et de honte Ça doit être ça. Continuer à faire ce que nous faisons. Ça marche puisque la délinquance baisse, et vous l'avez vu très fortement sur les biens. Vous avez vous-même reconnu lors d'entretien avec la presse régionale l'augmentation des violences subies euh, par les victimes comme par les forces de l'ordre Quel bel bilan faites-vous de votre euh, propre mandat sur matière de sécurité Eh bien, euh, moi je pense... <rire> ah c'est une pique, bienvenue Avouons-le quand même Et regardez-moi cette tête, la tête qu'elle fait, elle semble prendre plaisir à le provoquer C'est assez rare pour le souligner, hein. ne boudons pas notre plaisir quel bel bilan faites-vous de votre propre mandat en matière de sécurité eh ben, Moi, je pense que la sécurité des Français, elle est un peu plus garantie, évidemment, chaque année, grâce aux augmentations d'effectifs, et la délinquance baisse. Il y a moins de cambriolage, il y a moins de vols de véhicules. Les violences Il y a, il y a moins de feux, il y a moins de vols avec armes, il y a moins de vols arme, vol, vol sans armes. Il y a deux augmentations de violences que nous constatons. Les violences conjugales. Quoi bah Mais j'ai rien dit. Pourquoi que Darmanin parle de violences conjugales, donc très majoritairement subies par les femmes. Et là, je devrais faire un commentaire Non, on ne tire pas sur les ambulances. La quasi-intégralité d'augmentation des violences contre les personnes, c'est les violences conjugales. Et les prises à partie des personnes dépositaires d'autorité ouais. publique, les policiers, les élus, les pompiers. Si je peux me permettre, il a oublié une violence. La sienne. La leur. Quid de son mentor, Sarko, condamné à de la prison ferme hein Et des tonnes de condamnations pour vol, pour corruption, pour évasion fiscale, etc. Et d'autres fraudes hein, pratiquées par ces semblables en costard-cravate, dont les effets viennent accabler des pays entiers, et en, en, en saccageant les services publics, l'éducation nationale, mais aussi euh, l'emploi, les salaires et la santé. Ça, c'est la pire des violences. Celle qui engendre toutes les autres auxquelles, eux, ben, répondent avec euh, celle de la police. Mais ça... Ils s'en gardent bien d'en parler. Évidemment, les vols de voitures et les feux de poubelle, hein, c'est bien plus vendeur pour diviser les gens et garder le pouvoir. Vous ne pouvez mais pas deux... vous en satisfaire de ça mais Bien sûr que non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à se ouais. lever le matin, à essayer d'encourager euh, les policiers qui font un travail difficile, à améliorer le service public. C'est votre la bilan, c'est ça que je veux dire mais Bien sûr, mais c'est le bilan de tout le monde. Euh, L'augmentation des atteintes contre les policiers, ça fait 17 ans que ça augmente chaque année. Donc effectivement, c'est aussi notre bilan. C'est le bilan de chacun. Pourquoi Oui, pourquoi Laissez-moi deviner, laissez-moi deviner hein, de sa réponse. Hein. Ce n'est absolument pas la faute à un système violent qui exploite, qui broie, qui domine et qui maltraite. Qui pousse à la reproduction sociale, qui profite aux riches en aveuglant tous les autres de bêtises et de paillettes. Et au pire, qui éborde celles et ceux qui ne veulent pas comprendre que ben, l'ordre établi doit le rester et doit rester le même. Non, non, non. Tout ça, c'est sans doute la faute aux pauvres, c'est ça C'est bien le chacun, pourquoi Parce que quand des enfants de 13 ans, madame attaque des policiers, ce qui est encore arrivé la semaine dernière, ou un élu, 13 ans, bon, c'est pas qu'un problème de policiers et de gendarmes, c'est un problème de justice, c'est un problème d'éducation, c'est peut-être aussi un problème d'autorité parentale. Donc on a tout un travail à faire, compliqué, de société, qui n'est pas qu'un problème de sécurité, pour remettre l'église au milieu du village. Ben voilà. À votre avis, cet enfant de 13 ans, euh, qu'il décrit là, agressant un policier, et dont je n'ai pas trouvé de trace, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé par contre des... <rire> des exemples contraires, euh, mais cet enfant, c'est -ce un enfant issu des beaux quartiers, qui ne manque de rien, et à l'avenir tout tracé Il est aisé d'imaginer, euh, car les faits documentés euh, s'accumulent par milliers depuis des décennies, bah, que c'est tout simplement le contraire. Et bien que ça n'explique pas tout, quelles sont les propositions du ministre de l'Intérieur, et même de tout le gouvernement finalement hein Remettre l'église au centre du village. Ouais. C'est-à-dire, ben, d'user de la force, de l'autorité, de la violence pour espérer mettre au pas des populations entières qui subissent l'ostracisation sociale, le chômage de masse, le racisme, les salaires de misère et le mépris de classe de leurs dirigeants politiques. Comment ça pourrait mal tourner Ce qu'il se passe en Guadeloupe, où l'État français a envoyé le RAID et l'armée pour faire face à la population excédée de manquer d'eau et de services publics, devrait ici en France métropolitaine nous alarmer. Euh, vous avez fait passer une note au préfet pour renforcer la sécurité à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Quel dispositif particulier sera mis en place, Gérald Darmanin Il y a les, les moments commerciaux, les fêtes de Noël, les centres commerciaux où les gens vont faire leurs courses, où la, la sécurité est particulièrement renforcée dans cette période particulière de, de fête de Noël. Et puis il y a la fête de Noël, le, le réveillon, la messe de minuit et les messes du 25 novembre. Autour de, de la vie chrétienne, nous aurons beaucoup de renforcement de policiers, Parce que gendarmes. la menace est renforcée à ce moment-là alors, la question n'est pas euh, sans intérêt, car, euh, vous le savez, euh, le ministre euh, de l'Intérieur est, en plus d'être le premier flic de France, euh, ministre du culte. Oui, oui c'est lui qui, euh, donc ici Gérald Darmanin, hein, qui est chargé des relations entre les représentants des différents cultes, ce sont les mots précis dans la loi. Et pour en citer d'autres, en ne reconnaissant aucun culte, l'État traite en principe toutes les confessions religieuses de façon égale. Fin de la station. Et tout tient dans le « en principe hein, », puisque ça offre quand même là un sacré outil pour diviser et pour mieux régner. Parce que pendant les fêtes religieuses et singulièrement pendant les fêtes chrétiennes, il y a des difficultés. On peut imaginer qu'il y a des menaces terroristes particulières. C'était déjà le cas l'année dernière, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Il y a eu quasiment partout, devant quasiment toutes les églises de France, si j'ose dire malheureusement, des policiers, des gendarmes, des militaires de sentinelle qui ont permis aux fidèles euh, chrétiens de notre pays de prier euh, dans le calme et dans la sérénité. Alors là, il exagère très très fortement hein, sur la présence policière devant quasi toutes les églises de France en exagérant de base leur fréquentation. En 2015, 63% des français se déclaraient athées, convaincus, ou simplement sans religion. Soit une écrasante majorité. Mais la pratique de Darmanin, ici, vise à entretenir l'idée d'une communauté religieuse conséquente, historique, chrétienne, menacée par un ennemi de l'intérieur facilement identifiable, à l'heure où un certain Éric Zemmour en fait toute sa campagne politique. Enfin, comme quoi, la droite, hein, jusqu'à la Macronie, sait se retrouver sur des bases communes quand il le faut. Dans le calme et dans la sérénité, ben, nous recommencerons et nous mettrons les moyens à la demande du président de la République pour protéger tous les lieux chrétiens. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la menace d'Omicron, par exemple, mais... Oh, cool Bien entendu, Caroline Roux prononçait Omicron, n'est-ce pas Alors que il y a encore pile une semaine, elle prononçait… Le variant Omicron va-t-il remettre en cause l'efficacité du vaccin 1,1% des suspicions de variant Omicron parmi les nouveaux cas quotidiens. Tandis qu'en face d'elle, à ce moment-là, Olivier Viran insistait sur… Le variant Omicron, en raison du variant Omicron, variant Omicron. Dans ma précédente vidéo, je m'amusais à rebondir sur ce point car il se disait ici et là depuis un petit moment que l'Elysée ne voulait pas d'une prononciation pourtant bien française Omicron, jugeant trop proche hein, le nom du variant euh, de celui eh ben, du nom du président de la République Macron. Omicron, oh Omicron, voilà, et souhaitait que les journalistes optent pour Omicron. Alors c'est des bruits de couloir, hein, mais, mais là quand même, a-t-elle été reprise par l'Elysée depuis la semaine passée, ou par sa hiérarchie, c'est-à-dire le service public, hein, France Télévision en tout cas, fêtez qu'elle a bien radicalement changé sa prononciation, qui est d'ailleurs bien moins naturelle qu'il y a quelques jours. Il y a quelques jours, il avait beau dire Omicron, Omicron, elle, quand elle en parlait, Omicron sortait au au, comme ça, assez naturellement. Et là, quelques jours plus tard, la voici à dire Omicron. Et moins de la menace terroriste en ce moment, euh, elle est toujours là, elle est toujours réelle, elle est toujours très élevée. Elle est toujours très élevée, nous avons déjoué 37 attentats islamistes depuis 2017, 37, et nous avons déjoué euh, 6 attentats d'extrême droite, donc ça fait plus de 40 attentats évidemment. Ah bah non, justement, ça fait zéro attentat, puisqu'ils ont été déjoués apparemment. Il faut être précis hein, sur les euh, mots et, et les formules, parce que dire euh, 40 attentats, voilà, ça fait quand même 40 attentats eh ben ça, ça peut. Non, c'est pas la bonne information. Parce qu'on parle là de, de, de, de, de projets d'attentats déjoués, pas d'attentats perpétrés. Aussi, il insiste sur 37 hein, de ces projets à caractère islamiste et semble minimiser les 6 projets terroristes venus de l'extrême droite. Hein, sans préciser le caractère souvent religieux, là aussi, hein, de fait chrétien, de ces groupuscules, mais aussi on se demande comment il compte. Et quel est le cadre hein, pour définir euh, le, euh, ce que c'est un projet d'attentat, un projet d'acte terroriste Car depuis des semaines et des semaines, et des mois même maintenant, pas une semaine justement ne passe sans que l'on euh, euh, apprenne l'existence d'un homme seul, euh, ou d'un groupe d'hommes ou de femmes, etc., armés jusqu'aux dents, et vouant un culte à Hitler, à Dieu et à Zemmour. Le, le chiffre de 6, d'ailleurs, est, est alors extrêmement sous-estimé, tandis que le fait euh, de diviser euh, la menace terroriste en deux catégories est quand même assez limite, limite, puisqu'il s'agit, dans les deux cas, bah, de fanatiques extrémistes et dérangés. Mais Gérald Darmanin est connu pour sa position catholique traditionnaliste à tendance intégriste, sérieusement, ainsi que sa position homophobe. L'objectif est alors évident, diviser la population pour mieux la flouer et la dominer dans l'intérêt d'un groupe social minoritaire encore. Non mais c'est simple à comprendre, c'est toujours pareil. Pourquoi on arrive à déjouer ces attentats Parce que les services de renseignement ont été renforcés, parce que nous avons plus de moyens, parce qu'on avait une nouvelle loi qui nous permet de le faire. Mais je veux rappeler à chacun des Français que la menace terroriste, évidemment, peut frapper à chaque instant. On dit l'ennemi se cache n'importe où. Surveillez vos amis, restez planqués chez vous. Nos démocraties sont en danger partout. On leur dit insécurité. On leur dit état policier. Allez paniquer. Paniquer On a le monde à notre pote, 6 milliards. Depuis qu'un moyen qui veste docilement leur culotte et qui nous bouffe dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons mais je veux rappeler à chacun des Français que la menace terroriste, évidemment, peut frapper à chaque instant. Vous parlez de l'extrême droite. Dans votre ligne de mire, les oeufs de Paris, un groupuscule qui serait à l'origine des violences au meeting d'Éric Zemmour, deux interpellations, deux personnes placées en garde à vue. Est-ce que vous avez des éléments concrets pour dissoudre euh, ce mouvement On y travaille. Euh, et Dès que j'ai les éléments concrets pour pouvoir proposer la dissolution au Conseil des ministres, je le ferai. Mmh. Eh bien, il est moins fanfaron quand il s'agit de l'extrême droite et des fachos. Hmm C'est marrant. Certains vous reprochent d'être plus sévère avec les groupuscules d'extrême droite qu'avec les groupuscules d'extrême gauche. Eric Ciotti, par exemple, fait un tweet hein, ce matin pour dire à Lyon, des antifas organisent un festival où tout le monde déteste la police, à balle les flics et les, et, et, et, et les fachos et peuvent continuer à le faire. Euh, que répondez-vous à ceux qui vous disent cela Qu'il a un bon, deux bon, poids de mesure. Bon, de... oh, C'est affligeant et comique à la fois d'entendre des... Pareil, t'as l'impression, entendant Karen Roux et de ne rien connaître de tout ça, que euh, des antifas ont organisé à Lyon des, euh, des, des manifestations où ils ont abattu des flics et des fachos, elle a du mal à dire le mot facho. Mais non, en fait, c'est quand même n'importe quoi de les voir reprendre sans comprendre des éléments. Comme là, en fait, parce qu'il s'agit d'un slogan euh, connu des antifas, que je cite, « Abat l'État, les flics et les fachos euh, ». Fin de citation, un slogan antifa, certes, mais aussi anarchiste visant euh, la domination de l'État, de, de l'appareil d'État, ce qui est un, une position politique, un courant de pensée philosophique tout à fait sérieux et respectable qui a marqué des pans entiers de notre histoire, de la Révolution française jusqu'à, plus encore, la commune de Paris, par exemple, qui refusait la domination d'un appareil politique et de l'ordre bourgeois protégé par une milice appelée police. Ce qui est drôle, en plus de l'apparente carence de culture politique, ou alors de l'hypocrisie, on ne saura pas, c'est de mettre sur le même pied d'égalité les antifascistes et les fascistes, notamment à Lyon. Pourtant, ce ne sont pas les antifas qui agressent des gens dans la rue avec des armes, qui attaquent et détruisent en plein jour des librairies et des cafés jugés de gauche. Non, ce n'est pas eux. Par contre, ce sont bien eux, les antifas, que la police réprime lorsqu'ils manifestent alors pour protester contre leurs agressions et contre la situation puante qui progresse en France depuis des années. Tout ça est factuel. Mais voyons voir la réponse de Darmanin. Bon, je regrette que M. Ciotti ne suive pas les actualités, puisque lundi, j'ai annoncé que je poursuivrai également ces deux associations. Et deuxièmement, il n'y a pas de comparaison entre qui est le meilleur, entre le moins mauvais, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. M. Ciotti devrait s'en rappeler, vu qu'il qu malheureusement s'acoquine avec l'extrême droite désormais. Effectivement, c'est la même pression sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche. J'ai une toute dernière question. A... Donc sans surprise, pour Darmanin et donc pour la Macronie, spécialiste de l'extrême centre de façade, les extrêmes se valent. Gauche ou droite, c'est du pareil au même. Hein. Gloire au milieu, à la moyenneté, à la médiocrité. Et à leur président, à leur monarque Emmanuel Macron. Dernière question. Il y a eu 400 enquêtes qui ont été ouvertes pour démanteler des réseaux de faux passes sanitaires. Euh, il y a eu combien d'interpellations Ah, il y a eu une... Plus d'une centaine d'interpellations sur les 400 enquêtes qui ont commencé à être ouvertes. Hein, c'est assez ouais, bien nasse, sûr hein. Le problème des faux passes sanitaires, c'est que souvent, c'est en complicité avec de vrais médecins ou de vraies infirmières, très minoritaires, mais c'est très difficile, puisque les gens mentent. Ils disent, euh, je vous fais le passe, je de l'argent. En échange, je dis que vous avez eu euh, notamment un vaccin. C'était évidemment difficile à prouver, mais nous y arrivons. C'est 50 prisons. Je veux dire qu'il y a déjà des condamnations qui ont été prononcées, notamment pour les utilisateurs de passe des prisons avec sursis, parfois de la prison ferme, et nous avons découvert 11 000 faux passes. Et évidemment, et évidemment, là aussi, sans aucun étonnement, la réponse est la même, la menace et la répression. Alors je ne hein, dis pas que cela n'est pas grave, que, que faire de faux passes ou de mentir dans le domaine médical n'est pas un problème, non, c'est parce ce que je dis, bien au contraire. Mais pourquoi ne pas se poser la question de savoir Qu'est-ce qui pousse tant de gens à devenir clandestins Des gens ordinaires à frauder, à se mettre en danger dans des positions illégales Mais c'est ça la question qu'il faut se poser, hein C'est bien un problème de fond qui découle d'une politique sanitaire et sociale violente, qui force et qui maltraite la population sans jamais la convaincre de rien. Ce gouvernement est bien cohérent là-dessus. De bout en bout, il est et il reste violent. Et... 11 000 faux-passes. Et Exactement. Olivier Véran dit au député de la Commission des affaires sociales qu'il souhaite que les poursuites soient abandonnées pour les personnes qui ont un faux-pass et qui souhaitent se mettre en règle. Est-ce que vous êtes favorable avec ça Oui, bien sûr. Si, L'importance de, de ce sujet, c'est de se protéger les personnes et de protéger les autres. Donc si ces personnes spontanément se présentent, euh, pas ceux qui organisent des réseaux, vous avez bien compris, oui. mais ceux qui ont un faux passe pour dire finalement je m'aperçois de l'énorme bêtise que j'ai faite et je veux changer ça et avoir un vrai pass et me faire vacciner, Évidemment, nous serons indulgents. S'ils ne le font pas, euh, nous les condamnerons. Merci beaucoup, Gérald Darmanin. Merci à vous. Quel paternalisme, quand même. Non, mais il faut, faut quand même le dire et le répéter. Hein. C'est difficilement supportable, tout ce mépris. Et cette banalisation aussi d'un outil numérique qu'est ce passe sanitaire via QR code qui menace concrètement nos libertés individuelles et collectives présentes et futures sans nous aider de quelconque manière à lutter contre le Covid. On le sait de manière claire. Et puis tout ce discours politique sans contradiction, devenu habituel sur toujours plus de plateaux de télé et de, et de plateaux de radio, où est déroulée quotidiennement la propagande d'État, n'a plus grand-chose à envier aux dictatures lointaines. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à me témoigner vos craintes, vos colères, mais aussi à me confier que sans cet exercice-là, euh, ici de décryptage euh, vidéo, vous n'auriez pas eu le courage, euh, la force parfois de suivre euh, ces, euh, ces prises de parole gouvernementales directement à la télévision. Alors moi je suis content d'être euh, alors ainsi utile pour débunker certains, certaines, certains points, euh, pour rappeler certains faits, afin de mieux cerner les enjeux ensemble, car tout ceci n'est pas anodin. Il faut quand même le marteler, ce n'est pas anodin, ce ne sont pas juste des gens qui papotent à la télé sans conséquences, non. Des conséquences politiques, plus palpables dans nos réalités, eh bien il y en a, il y en a à chaque fois, que ce soit dans le court, dans le moyen ou dans le long terme. Ça arrive toujours. Détourner le regard, bouder, faire semblant que tout ça n'existe pas et s'occuper que de soi, ça n'arrange rien, ça ne sauve de rien, c'est juste le contraire. Comment Voyez comment, voyez comment notre société, notre pays a évolué depuis 5 années maintenant pour ne citer que le quinquennat de Macron, mais ça ne note pas que de lui, ça s'est accéléré sans doute. La présence policière s'est étendue comme jamais jusqu'à maintenant. La surveillance de masse est devenue une réalité presque acceptée par résignation, sous le chantage d'une insécurité partout, quotidienne, alors que même on nous, on nous explique en même temps qu'elle régresse l'insécurité. Alors pourquoi nous faire voter une nouvelle loi sécuritaire en moyenne tous les 7 mois Depuis 5 ans tout ceci est délirant, mais le projet est net et précis. Il n'y a aucune bizarrerie, aucun complot. Non, c'est de la lutte des classes dont il s'agit. Et pour l'instant, une, une seule classe sociale domine toutes les autres, usant de diverses stratégies, de violence, de manigances pour tromper ou ben, de la force pour contraindre ceux qui résistent activement mais qui ne sont pour l'instant pas encore assez nombreux. En somme, nous naviguons tous, absolument tous, en nos troubles. Vraiment, personne n'aurait intérêt à ce que ça dégénère en guerre civile. Mais des groupes d'extrême droite le souhaitent, et s'organisent même pour que ça arrive. Pour ma part, honnêtement, je crois encore au projet de république, à l'état de droit, pour définir et encadrer une société, garantir des droits, entretenir la paix. On voit bien actuellement que l'appareil d'état existant est suffisamment puissant pour maintenir un ordre que personne ne veut. Il peut donc bien en instaurer un autre. Reste à choisir collectivement lequel, rendez-vous en avril 2022. D'ici là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ce nouveau décryptage, celui du ministre Gérald Darmanin passé hier 16 décembre 2021 sur France 2 devant Caroline Roux. Abonnez-vous et surtout, si vous souhaitez que je puisse continuer ici mon travail libre et indépendant, me donner les moyens de continuer aussi ce format, mais surtout ceux où je vais sur le terrain, c'est ce que je préfère, vous pouvez effectuer vos dons librement sur gemil.fr soutenir. Il n'y a pas de petits dons, notre force c'est le nombre et la régularité. Merci à tous et à très vite car on a encore mille choses à se dire. Ciao